Okay. <laughs> Bonjour madame Bonjour. Bonjour Vous désirez madame euh, je... enfin... Je vais prendre ça. D'accord. Euh, ça vous fera 1,49€ s'il vous plaît. J'ai... oui. Euh... oui. Euh... euh... non, non en fait c'est... Bonne journée Merci à vous aussi. Au revoir. C'est le cinquième dentifrice que j'achète en deux jours. J'y arrive vraiment pas. Allô Théodule Ouais, là j'ai vraiment besoin de toi. Je cherche un stage, j'y arrive pas. Demain, opération harponnage, ok Ok, pour mission harponnage, c'est bon pour demain. Scouriste! Ça va aller, ça va aller. Euh, ne ouais, je... Vous inquiétez pas. Ah, ça peut le faire. Non, mais ça va. Ah, le pronostic vital n'est pas engagé. Ah, ça va aller. Ah. Ah. Ah. Merci beaucoup. Vous faites des miracles. C'est normal. Je suis scouriste. Merci beaucoup. Merci infiniment. Wow. Euh, bravo, jeune fille. Belle intervention. Et je sais de quoi je parle. Je suis pharmacienne. Ah bah, vous êtes pharmacienne Bah c'est fou cette coïncidence parce que je cherche justement un stage en pharmacie C'est fou les coïncidences ça, non Non... Alors, ça a bien marché Oh mec, ça a trop bien fonctionné, nickel ah. Bien joué Uh-huh.